Pour moi, c'est vrai que c'était un peu un rêve depuis, euh, depuis que je suis ado. Quoi. Même avant d'avoir vraiment une idée de, de comment étaient les montagnes là-bas, euh, j'imaginais que c'était une terre euh, tellement marquée par, euh, par la nature et une, une terre qui devait être euh, folle quoi, que, que voilà, ça m'attirait. La Patagonie, c'est un peu le, le bout du monde. à petit en fait on prend la dimension de, de l'endroit où on est de son isolement et ce qui est marrant j'ai trouvé c'est que c'est pas quelque chose euh, qu'on arrive vraiment à envisager euh, avant d'y être et, euh, et que ça vient ça vient même presque petit à petit c'est à dire que quand on arrive au camp on se dit waouh je dis au revoir à ce bateau puis après euh, après on part se balader un peu autour et on se dit waouh mais je suis seul au monde et on fait un peu un, un un point en arrière et on se dit « je suis au, au bout du monde, au sud, euh, au sud de l'Amérique, très très loin de tout ». Et puis après on part une fois en montagne et on se dit ah « ouais, euh, ah ouais, là j'aurais pas de secours si jamais, euh, si jamais il se passait quoi que ce soit », même quelque chose d'assez banal. C'est un des endroits sur Terre où il y a encore beaucoup de massifs qui sont très sauvages et finalement peu explorés. Euh, il n'y a pas de contraintes d'altitude, il y a des contraintes météo qui sont difficiles. Mais ça reste des endroits qui finalement il y a encore beaucoup de choses à faire. Buenos dias. Buenos dias señoritas. Señoritas. Non, ya vivan los colalés, los bikinis. Es para el show, no para el claro c'est el maquillaje, todo claro. Son chicas muy pretenciosas. ¿Conoces? Sí o no? Por favor. El primer día que fuimos, si bien es cierto estábamos aproximadamente 100 millas de distancia del lugar que zarpamos hasta el lugar que los dejamos eso no es menor, es una distancia considerable hay que sortear lugares o expuestos como el Estrecho de Magallanes y otros lugares como el Almirantajo que las condiciones climáticas a veces son muy difíciles en este caso puntual, en la expedición, cuando nos fuimos a pesar de las dificultades de tirar la lancha al agua, de que no podíamos, que salimos tarde, fue impresionantemente eficiente la jornada porque nos permitió llegar aproximadamente en cuatro horas y media, aproximado por lo que recuerdo, disfrutar esa calma cero. Ça reste un endroit qui, euh, qui est très engagé, qui est très de tout, où euh, n'importe quel petit problème aussi petit qu'il soit peut avoir des, des conséquences importantes dans le sens où on peut ne pas y avoir d'intervention de secours avant, euh, avant des, des délais d'une de à deux semaines. Il a trouvé un talus où il pouvait nous, où il pouvait nous débarquer et il nous acheter là avec toutes nos affaires. Alors c'était un peu la, la bataille parce qu'on était vraiment dans un talus raide, il a fallu mettre les cordes et tout pour, pour, pouvoir monter dans, pour pouvoir monter nos sacs et là on a déchargé nos, nos 700 kilos de bagages. Contrairement à d'autres experts, euh, on avait vraiment à lutter contre l'humidité plus que, plus que le froid ou, ou d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on a, on a décidé de construire un camp un petit peu solide avec, euh, avec une cabane qui nous servait en fait de, de temps -messe, quoi, où on pouvait tous se retrouver et puis surtout faire sécher les affaires avec, euh, avec un petit poil qu'on avait eu la chance de trouver à Punta Arenas. La colonisation va la pour les bébés, pour faire une casa. Wow! Une linda histoire, ¿eh? hein! Linda belle histoire, non? On va à buscar, Igor, hein? Puis... Tu reviens, hein? Du coup, la cabane, en fait, on a pris le bois qu'il y avait autour, on a fait toute la charpente avec le bois d'autour. Et pour le, le plafond, là, pour la pluie, on avait ramené des, des tôles en bateau. Et quand on est reparti, on a tout récupéré ce qu'on avait apporté. Donc il reste plus grand-chose, euh, il n'y a plus que le bois qu'on a pris sur place. Donc il n'y a vraiment aucune incidence. C'est filmé, là je dis que c'est la première fois qu'il touche une casserole, par contre. Alors le plan d'avant, c'est Antoine qui fait les pancakes et le plan d'après, c'est les fillettes bras à boire le café. Bon, puis du coup, une fois qu'on était installé, bah, bah, on s'installe dans le rythme, le rythme de la vie au camp euh, en Patagonie, c'est-à-dire. Euh, on attend le créneau météo, et, et puis, euh, et puis bah, on, on coupe du bois pour faire sécher les affaires, euh, on mange, on dort, on joue aux cartes, euh, et puis on regarde la météo le soir, et, et en gros le lendemain on recommence, jusqu'à ce que la météo euh, elle change et qu'elle nous amène une bonne nouvelle. C'est quoi ça mode C'est des petites truffes de dulce de leche. Dedans, <rire> des petites boulettes, des petites boulettes. <rire> ah ben, bah on s'ennuie. Il n'y a, hein. <rire> a que les bonnes choses, que du sucre. On a eu un premier créneau météo, euh, pas très long d'une petite journée qui était pas qui n'était pas non plus sur tout, tout le massif, toute la chaîne, mais on voyait qu'en bordure de, de Fjord, ça avait l'air d'aller. <rire> Quoi C'est le <rire> il a, bordel <rire> Il y a besoin de faire quelque chose vas <rire> tasse un peu <rire> Et on a décidé pour un, de partir pour un petit sommet facile euh, euh, au -dessus du, juste au-dessus du camp, là euh, qui s'appelait le Seronilandia. Oh Et pourquoi il revient <rire> C'est bon, ça match ah, ça ça, est petit, là. Elle est bien. ça nous a permis euh, bah, ne serait-ce que de, de, de voir l'immensité un peu de ces montagnes et puis de, de prendre de la hauteur par rapport au fjord. Euh, et résultat, euh, même si finalement c'était une, une marge glaciaire, hein, c'était vraiment juste ça, mais, euh, mais, mais c'était génial. Quoi, ça, faisait, ça faisait plaisir d'être en montagne et puis, puis d'un coup on savait pourquoi, pourquoi on était venu. Pour moi ça m'a apporté beaucoup d'une part une, une expérience de groupe tous ensemble parce que c'est pas si souvent qu'on se retrouve à six dans un, dans un univers comme ça où on ne peut compter que sur les autres et, et sur soi-même et donc, donc forcément il faut, faut prendre sur soi des fois mais c'est aussi des, des moments très forts de partage. Et puis, et puis sur l'alpinisme, l'alpinisme d'exploration qui est quelque chose que moi je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert, découvert beaucoup, de, beaucoup de facettes que j'ai trouvées vraiment très intéressantes de, de cette discipline. qu'on a finalement peu l'occasion de, de pratiquer chez nous. On fait de l'alpinisme technique mais assez peu d'exploration. De, Sommet. Du coup, on a pu faire un premier sommet euh, vierge qui avait, qui avait déjà un nom qui s'appelait le Cerro Nilandia. Et puis en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait, qu pouvait traverser et aller à un deuxième petit sommet euh, qui était vierge aussi et, et qui n'avait pas de nom. Donc on a fait ça dans la journée et, et on a décidé de l'appeler Cerro Fernando pour faire un petit clin d'œil euh, à notre marin qui nous a emmenés. Je que le plus compliqué de la Patagonia est le a mi opinión, el viento es como el peor enemigo del hombre, en el sentido de que el viento en el mar genera las olas, en la montaña genera el viento blanco, o el viento de montaña que, es el que levanta la nieve, ¿verdad? Y eso dificulta mucho cualquier actividad debida al aire libre en la Patagonia. était vraiment pas loin d'une plage alors euh, les, les garçons nous avaient promis euh, une pêche euh, immense et abondante tous les jours et puis finalement euh, ils sont rentrés bredouille euh, trois jours de suite et euh, on s'est dit qu'on allait reprendre les choses en main et euh, heureusement sur cette plage il euh, y avait beaucoup de moules des moules énormes comme, euh, comme, on, en a pas, comme on en voit pas souvent chez nous J'espère qu'elles vont être bonnes ouais. sur cet expé, euh, mais on a quand même aussi passé euh, pas mal de temps au camp de base et, euh, et heureusement on avait prévu un petit peu de quoi, de quoi s'entraîner pour se maintenir en forme. On avait, euh, on avait une petite poutre sur, euh, sur laquelle on a fait quelques exercices. Quel grand vertical <rire> Non bah quoi Mais quoi Mais t'as chanté tout le départ Allez, allez. Après, après pas mal d'attentes, on arrive à avoir un, un créneau qui a l'air du moins satisfaisant. Et euh, du coup, on part en exploration sur le sommet à côté du, du Paso Esperanza, qu'on avait repéré un peu depuis le départ et, puis, et puis qui, qui avait l'air d'être un des beaux sommets du coin, quoi, qui nous attirait bien. Et on décide de partir sur deux jours avec un bivouac parce que, parce que la grosse inconnue, c'était surtout l'accès dans la forêt, quoi. combien de temps ça allait nous prendre, par où on allait passer, enfin, toute la partie finalement qui, est, qui, est, qui fait partie de l'Alpi, qu'on connaît moins chez nous. Quoi. Pour cuisine. Oh là là! Oh, là là, oh là là. Donc, euh, donc, ça, ça nous a pris pas mal de temps. On a pu faire notre bivouac à un endroit, euh, à un endroit sympa dans la neige. Et, euh, et le lendemain, euh, alors qu'on était euh, bah, quasi sûr d'y arriver, euh, finalement, le le premier itinéraire qu'on avait envisagé, ça débouchait sur une grosse corniche. On pensait déboucher sur une arête toute facile. Finalement, c'était une énorme corniche. Donc, on a dû passer par un, un autre itinéraire plus en goulotte. Et, et là, vu qu'on n'avait pas vraiment prévu ça, on manquait un peu de matos. C'était un peu trop limite. Ça engageait une descente qui allait être longue, un peu, un peu laborieuse. Et ben, résultat, on a fait demi-tour à 60 mètres du sommet, quelque chose comme ça. Quoi. Tu mets ma corde, oui, je te... Je te... Est adorable! <rire> adorable! Il fait grand beau, oh. on bouge beaucoup. On se... Bah, il se passe quoi là? On fait quoi là? Ah, on va où? Bah, il y a Antoine qui mmh. mange. Il y Antoine Il y a pas trop la caisse. un peu perdu en, peur, en escalade. <rire> il est bien cordata, c'est pas trop son truc. <rire> Et Flo, qu'est-ce que t'as fait là j'en ai fait une, euh, une... Une, femme foyer. une femme au foyer. On lui a enlevé son maquillage et elle est devenue grosse est un... <rire> Ah génial <rire> Sur un sur un autre créneau euh, qui s'annonçait pourtant pas mal, qui marquait pas trop de vent, euh, on part sur euh, sur le deuxième sommet qu'on avait envisagé euh, à côté du Paso Esperanza aussi. Et euh, pour gagner. Et... Et là, bah là ça, ça a été bien simple, dès qu'on a débouché sur une croupe un tout petit peu, euh, peu exposée au vent, euh, on s'est fait, fait découper par le vent, c'était impossible, euh, impossible d'avancer, euh, on perdait l'équilibre, euh, on perdait l'équilibre tout de suite. Quoi. Donc il n'y a même pas trop eu besoin de parler. Euh, Demi-tour, euh, <rire> retour à la case départ. En fait, euh, le lendemain du jour où on a tenté le, le, un, un autre sommet, euh, c'était à la base pas trop prévu beau, et puis, euh, et puis finalement on s'est dit ah, « il faut tenter le tout pour le tout, on n'est on est pas loin de la fin ». Puis on, avait, on en avait du coup profité pour poser un petit peu du matos, ce qui nous a permis d'être euh, pas mal plus rapide sur l'approche euh, en partant à la journée. Et euh, on avait quand même la première fois repéré une boulotte qui, qui semblait mener droit au sommet. Et donc là, sans hésiter, on s'est engagé dans cet itinéraire avec, euh, avec plus de matériel. Et, euh, et ça a finalement débouché au sommet comme on l'espérait et en plus on a eu de la chance parce que euh, malgré, enfin en montant il y avait pas mal de vent, il neigeait même au début quand on est parti et puis euh, plus on a avancé dans la journée plus, plus il a fait beau et, et au sommet on a eu une vue relativement dégagée sur l'autre côté, euh, le fameux glacier Marinelli qui est assez, assez connu. Et puis. Euh et puis euh, du coup on a, on a réussi à faire ce sommet qui était quand même beau et raide, raide assez raide de tous les côtés. Au final, euh, cette expédition, elle aura été très bénéfique parce que déjà c'était exactement ce qu'on ce qu cherchait, c'est-à-dire de la vraie aventure. Euh, il y avait beaucoup d'inconnus et euh, ça c'était hyper intéressant. Et finalement, bah, tourner, repérer des sommets, tourner autour pour voir le, le meilleur moyen d'accès, euh, essayer un petit peu d'anticiper avec les conditions, avec la météo, il y avait pas mal d'incertitudes là-dessus. <rire> Allez, un trois, cri Un, deux, trois Voilà, superbe ici, c'est très bien, bien dégagé. C'est beau, c'est sexy. C'est magnifique, ma chérie. Oui, oui, quand, on quand avait fait début, début, on croyait qu'on qu faisait une équipe d'alpinisme, <rire> mais en fait, c'est un camp pour cas sociaux. Eux, ils sont psychologues, on dirait pas, mais. <rire> mais c'est des dirais pas. Si, si ça se voit. Ils sont psychologues, ils nous donnent ouais. des poupées et en bois. Et en en caméra, hein. Gilles, il y a une caméra par corps. il met un traitement avec nous, par contre. <rire>